Sarah... Ya yeah. Terminator Je suis ton double du futur. Mm, non. Ah bah si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. si. Non. Eh, hey, t'as perdu Mais merde J'aurais dû le voir venir, je viens du futur Tu ne dois sous aucun prétexte jouer... à casse 2. Sinon quoi Sinon, voilà ce qui va se passer. Oh non, c'est bon, je me casse là non, non, faut arrêter de plagier, bordel de merde Rassure-moi, tu ne vas pas jouer à casse 2. Oh, nique ta merde Euh, techniquement, on a la même merde. Salut à toi, c'est Saraya. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour tester un mauvais jeu. Eh hey mais putain, mais qu qu'est-ce tu branles toi J'adore le rétro gaming. C'est une New Nintendo 3DS XL. Je viens du futur. Sombre merde ah. Aujourd'hui pour une fois je ne vais pas te montrer un jeu complètement scandaleux Mais un jeu complètement foiré Parce que le changement c'est cool Et aussi parce que j'adore tirer sur l'ambulance D'ailleurs le premier qui me balance un Les développeurs ils ont la pression Eh ben je lui fais rien parce que je m'en branle. Est-ce que tu connais le film qui casse Ah non je suis con tout le monde a oublié ce film Eh bien figure-toi qu'il existe une suite à ce film Qui porte le nom ô oh combien original de qui 2 Et aujourd'hui on va parler de l'adaptation vidéoludique de ce film Pour faire une rapide mise à jour Les films qui sont des films de super héros humoristes adapté d'un comics. Ils mettent en scène un lycéen un qui veut se la jouer Iron Man après les cours. Mais un Iron Man un petit peu low cost. Ce mec choisit alors le pseudonyme de Kikas et enfile un costume absolument ridicule pour aller sauver le monde. Dans le second film, après un entraînement intensif, Kikas devient un putain de bonhomme. Et il nique complètement des darons. Personnellement, j'ai adoré ces films et je les trouve extrêmement bons. Par contre, l'adaptation dans le monde du jeu vidéo dont je vais parler, but complètement la merde. A tel point qu'après avoir joué à ce jeu, cette feuille blanche te paraîtra extrêmement intéressante. Tu le savais que t'étais intéressante le jeu qui 2, le nom du jeu est aussi très original Est un beat up disponible depuis août 2014 sur Steam Le film étant sorti en août 2013, soit un an avant Les développeurs ont clairement eu le temps pour bien travailler leur jeu La date de sortie du jeu a été repoussée au moins 300 fois Et apparemment, ça leur a pas suffi Pour comparer, le jeu The Amazing Spider-Man est sorti seulement un jour après la sortie du film Le jeu Kickass 2 a été développé par Freedom Factory Un studio qui a créé plein d'autres jeux sans le moindre intérêt T'as créé plein de vidéos sans le moindre intérêt et personne te fait chier Euh si, justement Et le lancement du jeu on remarque que l'écran d'accueil se veut ressemblant à ce qu'on peut trouver dans plein d'autres jeux de super-héros. C'est un peu la même chose pour tout le reste du jeu. En lançant une partie, on découvre une cinématique faite avec des vignettes de comics. Là où un Batman nous en aurait mis plein les yeux avec une putain de cinématique, on se contente d'un diaporama. Mais bon, comme le jeu parle de super-héros, je suppose que ça justifie cette intro bâclée à base de vignettes de comics. A la fin de cette cinématique, on commence à jouer notre personnage. Et là, première surprise, les graphismes sont carrément beaux. Mais bon, les graphismes d'un le jeu, ça fait pas tout. Et l'immense problème de ce jeu, eh ben c'est son gameplay parce qu'à partir du moment où tu commences à incarner ton personnage une lente descente vers les enfers s'entame à tel point que tu finis très rapidement par oublier que le jeu est beau déjà, le premier constat pourquoi est-ce que mon personnage est un handicapé cloué au sol dans le second film, après avoir été entraîné par EatGirl, girl Kika casse censé être devenu agile et par agile, euh, je veux dire qu'il s'est quand même sauté non parce que là, la moindre hauteur te fait paniquer dans ce jeu, si Kika se croise un trottoir il abandonne tous ses projets et il rentre directement chez lui en plus de ça, en ne mettant pas de saut les développeurs se sont tirés une une immense balle dans le pied. Parce que dans n'importe quel jeu de super héros on a le droit à des phases de plateforme qui nous donnent l'impression d'être libre comme l'air et pas des phases de randonnée où on incarne un quinquagénaire qui part à la cueillette aux champignons. Du coup très rapidement on se dit Ah c'est pas grave c'est comme si je jouais à un Zelda le jeu va sûrement se rattraper avec les phases de baston et alors là pas du tout. Les phases de baston dans ce jeu sont un énorme fail. C'est relativement très con pour un jeu qui s'apparente à un beat demo, vu que l'intégralité du jeu, bah c'est des phases de baston. Le style des combats ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans un Batman, mais en version très très lente. Pour te dire, c'est chiant au point qu'à côté, l'enterrement de ta belle tante Cathy te paraîtra fun. Et là, tu te demandes que pourquoi que c'est pas bon les phases de combat. Et là, je te réponds, ferme ta gueule, j'allais expliquer. Tout d'abord, les ennemis sont sombrement cons. Si tu les aggro et que tu t'éloignes un peu trop loin, ils trisomiques en mettant des coups de poing dans le vide. Yeah D'ailleurs, j'en profite pour parler deux secondes du card design. Qui est le connard qui a fait cette connerie Non, parce que là, les ennemis n'ont aucune crédibilité. Pour en revenir au combat, si tu n'effectues pas un combo prévu par le jeu, pendant environ 15 minutes, tu ne peux plus donner de coups. Et tu te fais enchaîner comme un pauvre connard. Là, je suis en train de marteler ma touche. Mais ça fait rien Dans les trois quarts des jeux de combat du monde, quand t'enchaînes trois points, ça enchaîne trois points C'est pas compliqué Pour moi c'est complètement logique, mais euh, apparemment ça l'était pas pour Freedom Factory. Et plus généralement, pourquoi est-ce que c'est aussi mou Même quand je réussis mes combos et que tout se passe bien, j'ai l'impression d'être en train de mater un épisode de Derrick. <musique> Après avoir enchaîné plusieurs de ces combats chiants au possible Tu te retrouves face à des boss Et le souci, c'est que ces boss ne sont pas du tout équilibrés Et qu'ils te maravent ta gueule en seulement deux coups Et c'est pas une façon de parler L'ennemi te touche littéralement Du coup pour compenser cette difficulté Ils ont eu une idée absolument géniale Quand tu achèves un ennemi Ta jauge de vie se remplit dans son intégralité Je sais pas si tu visualises le truc Là j'ai 3 PV Et en défonçant ce pauvre mec inutile Je redeviens full life Si tu exploites correctement ce bug Kikaze 2 devient un jeu pour enfants à placer à côté de l'air passion fellation C'est bizarre que tu connaisses ce Jeu. Il n'est pas censé être sorti à ton époque. Y'a vraiment un l'air passion-félation dans le futur Oui. Et tu en es le même, le développeur. <rire> Bien évidemment, il n'y a pas de système de points d'expérience à répartir dans des compétences comme dans un Amazing Spider-Man. En fait, il n'y a aucun menu à part les réglages audio. C'est à ce genre de petits détails que tu vois qu'un jeu a été bâclé. Coucou poisson fécond Le jeu se décompose en 5 niveaux qui se concluent chacun par un affrontement avec un boss. Et là, un autre problème apparaît. C'est toujours la même chose. Du début à la fin du jeu, tu avances, tu combats des ennemis, tu désactives des arcs électriques, tu avances, tu combats des ennemis, tu désactives des arcs électriques, tu avances, tu combats des ennemis, tu désactives des arcs électriques, tu avances. Dans un Metal Slug, par exemple, c'est aussi toujours la même chose, mais c'est toujours la même chose cool, et faire une chose cool en boucle c'est cool, par contre euh, faire une chose chiante en boucle, c'est chiant, oui j'adore la sémantique, pour ce qui est du level design, les niveaux sont labyrinthiques et on a le droit à ce que je déteste le plus dans les jeux vidéo, les putains de murs invisibles, je hais les murs invisibles, si dans un jeu tu vois un endroit, tu dois pouvoir aller à cet endroit, sinon je sais pas, rajouter un bâtiment, des buissons, et n'essaie pas de nous donner l'impression que ta map est grande alors qu'elle fait 5 mètres carrés, en fait ce jeu est être une tuerie quand on voit l'univers du film duquel il est adapté. Surtout que 4 ans avant, Frozen Code Base avait sorti une adaptation du premier film qui était génial. Mais non, Freedom Factory a littéralement massacré cette licence. En bref, qui 2, c'est le cancer. Ne l'achète pas si tu ne veux pas te faire enculer. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.